Le soleil vient de se lever Belmondo est parti le retrouver Nous on est content de partager Le petit déjeuner Tchou Bonjour à tous c'est GG Et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 7 septembre 2021, je suis GLG, votre dealer d'accro. On se donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news, high-tech, smartphone, films et séries télé. Oui, bah GLG, l'ami du petit déjeuner, voilà. Et bien évidemment, toute la journée en replay. Et je, pour ceux qui regardent ça en replay, j'ai mis le timer en bas. C'est-à-dire que vous pouvez skipper euh, l'intro, qui est juste après. Voilà, je préviens, parce que voilà, bon, je sais que ça va...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 Aujourd'hui. Oh oui, aujourd ah oui, aujourd'hui. Ah oui, il y avait le, la pré-roll et tout. Alors, on a, a essayé une demande qu'on m'a dit, on oh, va la pré Ça permet d'avoir un petit billet pour financer éventuellement l'émission. Donc là, on va en mettre deux cette semaine et peut-être que Filmoral me dit qu'elle aimerait bien essayer. Donc peut-être qu'il y en aura la semaine prochaine. Encore une fois, le but, c'est aussi de faire vivre l'émission et mon travail et pourquoi pas. Hein Après, pour ceux qui regardent ça en replay, en bas, je vous rappelle, il y a normalement dans la barre de défilement, il y a Skip. Ou voilà, alors, vous allez directement dans la description, je mettrai le début de la pub et le début du JT. Il n'y aura qu'à cliquer dessus si vous voulez skipper cette partie-là. Encore une fois, c'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, vu qu'on monétise quasiment pas, ou peu, ou très très mal. Ouh bon, j'ai je... <rire> du mal, je fais ça très tôt le matin parce qu'il faut que je la découpe après, faut que je mette là le pré-roll et tout, c'est chiant, voilà. Allez, bonjour à tous, on se retrouve comme tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news, high-tech, smartphone, films et séries télé. Aujourd'hui, oh oui, aujourd aujourd il y a pas mal de trucs, hein. je pensais qu'il n'y avait pas grand chose, en fait il y a pas mal de choses bien Voilà. Allez comme toujours, avant d'attaquer le, le sujet Tipeee, on parlera de la seule émission qui fonctionne au café Je vous rappelle, afin de savoir le nombre d'émissions, plus vous m'offrez de café, plus on a d'émissions Le mois dernier on a cartonné hein, au niveau des cafés, puisqu'on a eu quand même trois émissions par semaine Ça veut dire deux émissions plus un live, normalement le mercredi, mais là parce que j'ai mis dimanche Parce que je devais avoir un truc le mercredi, et c'est reporté à jeudi, enfin bon <rire> La vie, <rire> ma vie, mon œuvre. <rire> Donc, plus de café. Pour l'instant, on a 65% pour atteindre le au moins une émission par semaine le mois prochain. Encore une fois, chaque petit café compte. Et pour chaque personne qui m'offre un café, quand vous allez aller dans Tipeee. Vous êtes tranquille pendant un mois, vous aurez accès aux news, soit toutes les vidéos que je mets en ligne 24 heures avant tout le monde. C'est-à-dire que vous allez dans les news, oh, vous regardez, oh, il y a déjà la vidéo de demain euh, en privé, rien que pour les tipeurs. Oui, ça se passe comme ça. Un euro par mois, je veux dire, voilà, ce n'est pas un budget de ouf, ça vous permet de soutenir l'aventure. À votre nom, on remerciera nos derniers tipeurs qui sont Coolfab, BZH, Jaune d'Oeuf et Sébastien Paulet, qui sont nos quatre derniers tipeurs. Encore une fois, merci à eux pour leur dernier type. Je crois que c'est en plus des types du live qu'on a fait la dernière fois. C'était plutôt sympathique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez également mettre un pouce en l'air, Voilà, ça fait plaisir, ça permet de soutenir l'émission et ça permet d'être mieux référencé sur YouTube et on voit que ça porte ses fruits, encore une fois, c'est grâce à vous, hein, l'émission est en train de prendre, a le nombre de vues, vous dire, ah, mais, mais qu'est-ce qui nous arrive, et, mais c'est grâce à vous, grâce à vos pouces en l'air et grâce à vos commentaires, en plus je réponds aux commentaires, ça fait de l'interaction, YouTube se dit, oh là là, il fait des vues, il fait des pouces en l'air, il fait des commentaires, il y a de l'interaction. cette émission elle est vraiment bien, on doit la mettre un peu plus en avant Enfin, un peu plus que la dernière fois. C'est pas un c'est crescendo, hein, comme diraient nos amis euh, portugais. Je sais. Voilà. <rire> <rire> voilà. pouce en l'air, commentaire et, euh, et ça va le faire. Voilà. Allez, on parlera du premier sujet, qui est le sujet Tipeee. Alors je vous rappelle Tipeee, une plateforme participative, ça veut dire que vous pouvez offrir des cafés dessus, à la fin il y a un montant, Tipeee pour les transactions on prend une petite partie pour la plateforme et tout, et nous reverse le reste, ça permet d'être financé comme ça. Il y a eu une grosse polémique que j'ai vu arriver comme ça sur internet, en mettant par exemple sur legeek.tv. Alors moi je suis pas trop de... c'est vrai que nous dans le high tech on est plus tranquille, on est un peu loin des polémiques, puisqu'on fait que du high tech, des téléphones, des trucs, alors à moins de faire des armes à feu avec des balles en argent, je pense pas qu'on soit embêté hein. Oui, il faut que les balles soient en argent. Je te laisse comp comprendre pourquoi. <rire> Là, on est, nous, on est plutôt tranquille et tout. Mais il y a eu un, un chose comme ça où... Euh, bah, Tipeee, c'est une plateforme, donc il y a plein, plein, plein de sites web, dont certains qui sont... Euh, je, genre, je sais même pas de quoi je parle Mais je suis pas allé voir Certains qui sont un peu chelous C'est tu sais, comme Hold'em Truc polémique Des trucs euh, Il voilà. y a pas mal de trucs Qui sont un peu chelous Et euh, Donc l'internet Est monté un peu en créneau En disant Oh là là mais Tipeee euh, C'est quoi ça et Je crois que c'est encore de What's the Fake Qui a fait l'interview et tout Qui est quand même Une petite, euh, petite coquine hein <rire> Chaque fois Faut bien la merde hein, Avec un bon petit montage Elle est vraiment là Pour faire du putain clic elle. Et alors euh, Il fait l'interview puis il dit Voilà vous trouvez pas Que euh, vous devriez interdire Certains sites de violence de polémiques, de choses comme ça et tout, et euh, Tipeee en fait se rabat, se cache ou se met derrière l'espèce des de conditions générales à lui en disant bah de toute façon tant qu'ils sont pas condamnés par la justice, c'est-à-dire que la justice leur est elle déjà tombée dessus sur ces sites-là et il les a pas attaqués, ils ont estimé que bon bah voilà c'est borderline mais ça passe. C'est pas à eux de faire la police et de dire quels sites ont le droit d'être sur le Tipeee et quels sites n'ont pas le droit d'être sur Tipeee. Ce qui est un peu l'effet Charlie de, de 2021, ça veut dire que bah, eux ils vont dire bah nous c'est pas à nous de juger euh, la liberté d'expression, euh, on met tous les sites, tant que la justice a pas dit ce que vous faites c'est mal, euh, et que bah, ça passe, bah on laisse, c'est normal. Et puis alors d'un côté, après il y a internet, et surtout apparemment Twitter, heureusement je suis sur Twitter, mais en mode automatique. Euh, internet qui montre créneau je dis, mais non, <rire> fais enculer <rire> bon, coupez lui la tête et tout voilà, vous devez tout, et c'est toujours un peu le, cette espèce de nouvelle polémique, c'est à dire d'un côté tu as des gens qui vont dire non mais attends c'est aux plateformes de faire la police de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien et tout, et puis d'un autre côté bah, on a un autre groupe qui va dire ouais mais attends euh, voilà, nous euh, voilà, prenez euh, Facebook qui supprime les posts Instagram qui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon Youtube, encore pire, encore une fois, y a moi, YouTube fait pareil, mais euh, YouTube fait pareil. Il dit voilà, ça on peut, ça on peut pas, ça c'est banni, ça en monétise, ça en monétise pas. On prend le cas quand c'est le joueur du grenier, on dit, oh, le pauvre et tout, mais ouais, enfin, bon, quand tu montes des trucs qui sont un peu coquins, euh, voilà, malgré tout, même si c'est pixelisé et tout. Donc, d'un côté, on dit non, mais il faut la liberté d'expression, il faut que tout le monde voit, et après, d'un autre côté, on dit mais c'est aux plateformes de, de faire la, la censure et de, de gérer ça. Et puis après, il y a encore d'autres qui vont se plaindre en disant « Ouais, mais alors là, eux, là, ils ont censuré celui-là alors qu'il n'y avait pas besoin. » Et le truc, parce qu'on parle de milliers de contenus, donc après, YouTube, quand il fait le ménage, encore une fois, ils se font attaquer aussi, YouTube, pour les contenus, pour la pub, pour le... les mots. On a plus le droit... Je crois que les Américains n'ont même plus le droit de dire de gros mots, parce qu'ils sont obligés de mettre des bips. Et après, on leur tombe dessus. Donc, c'est toujours un peu le paradoxe et liberté d'expression, mais euh, il faut quand même censurer les trucs. <rire> voilà. Donc, il y a toujours deux groupes. Et en a bien, on a un combat de coq et un combat de clocher. Non, oh, mais non, il faut faire ça et tout. Et, euh, et dernièrement, j'ai vu ça la vidéo hier. Vous verrez la vidéo sur... Euh, je la mettrai sur legeek.tv. C'est Psychotique qui a refait encore une vidéo là-dessus. C'était celle-là. Pourquoi les youtubeurs qui typisent sur la polémique C'était Y e qui a fait euh, une vidéo en expliquant bah, que... Voilà Tant que c'est pas condamnable et que, voilà, on a liberté d'expression. Il y a des gens qui sont plutôt adeptes des théories de complot, des choses comme ça. Il faut respecter tout le monde, après, même si c'est pas notre cas, mais on est d'accord. Et euh, il a fait une vidéo là-dessus et euh, il s'est fait défoncer parce que... Alors, c'était un des premiers à être sur Tipeee. Et quelque chose qui est tombé assez rapidement, c'est... Non seulement c'était un des premiers à être sur Tipeee. je rappelle, Tipeee, c'est le fils de, de Jean-Jacques Goldman, hein, qui a créé l'histoire et tout. Donc, ça aide un peu à lancer la machine à avoir des contacts. Euh... Et il a un peu défendu le dossier comme ça. Et genre oh là, il fait partie des premiers que t'es là. Et il fait tellement partie des premiers qu'il est apparemment actionnaire du truc. Alors il est actionnaire du truc en disant, ah, mec, aussi Goldman que tu sois, <rire> c'est pas Goldman Sachs, hein, Jean-Jacques. Donc, ah, aussi Goldman que soit, il dit, Mais, attends, on va se lancer un peu ensemble. Je vais t'aider dans ton dossier. Il avait eux, déjà 1000 abonnés. Je vais mettre un peu actionnaire comme ça. Si je t'aide à lancer ton machin et que ça marche bien, que ça me rapporte un peu, ce qui paraît un peu évident. Donc tout le monde lui est tombé dessus et il a fermé sa chaîne. Il a complètement tout mis en rideau parce qu'il a dû se faire défoncer de tous les côtés et tout. Enfin, c'est vraiment la polémique d'Internet où les mecs derrière leur clavier ont une paire de couilles comme ça et au lieu d'avoir une discussion, truc. Donc c'est vraiment un combat de clocher, de, de Tipeee, soutenir Tipeee. Je, voilà. Alors, moi j'ai mis Je suis Tipeee dans le kit parce que je suis une petite pute à clic. Après, moi je ne sais même pas de quoi il parle. Mais je ne suis même pas allé voir quel type de contenu. Après, c'est peut-être mal, pas mal. Mais encore une fois, comme il dit, c'est à la justice de trancher. Si la justice dit c'est mal, on coupe. Et si la justice dit « bon bah ça va euh, », il est, c'est qu'une plateforme de financement. C'est comme s'il disait « oui, mais bah alors dans ce cas, il faut interdire à Paypal aussi de les payer parce que ce qu'ils font, c'est mal. » tout. Après, euh, soit c'est du terrorisme et « ah, c'est ultra mal, on est d'accord ?» ou de l'antisémitisme et des choses comme ça. Bon là, ok. Mais après, il y a des trucs où il, y a une, il doit y avoir une espèce de pseudo-tolérance sur Internet que, bah, qui n'existe, on voit qu'il n'existe pas. Vu que c'est combat de clochers, ils se font défoncer, l'autre il fait une vidéo, il enlève toutes les vidéos de sa chaîne. C'est-à-dire qu'il pensait, il a enlevé toutes les vidéos, il a, il a, il a mis en, en privé toutes ses vidéos. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien sur sa chaîne. Tu vois, tellement que ça part au créneau. Enfin, c'est vraiment. Euh, Je crois que même sur euh, Tipeee, il a fait une vidéo sur YouTube. Il a enlevé les commentaires parce qu'ils se font défoncer. Donc, il n'y a, y a pas deux poids, deux mesures. Là, on voit que le Covid, ça va mieux. Les gens sont énervés. Et il faut s'en prendre à quelqu'un, voilà, c'était un peu l'histoire le, le, du jour, vous trouverez moi, moi là, sur le legeek.tv vous trouverez, comme c'est moi, moi et Nico qui mettons les vidéos, je mettrai certainement la vidéo de Psychotique qui est tombée cette nuit, là euh, je l'ai ce matin, euh, je mets plusieurs de vidéos, il y a Lolo Cochet qui a repris ses vidéos aussi de moto, super intéressant avec la monkey qu'il a montée euh, la vidéo du Rodera. donc des vidéos que je regarde et que je me suis dit, tiens, à la fois je me suis fait aussi putain à cliquer avec tricherie aux Jeux Olympiques, donc je me suis dit tiens, je vais mettre la vidéo dessus afin de la partager un peu avec vous Bim, allez, on commence tout de suite par les news du jour, bien évidemment. Alors, la news du jour, c'est bien évidemment le Redmi 6 Pro qui est enfin officiel, alors, qui est enfin officiel en Chine. Et j'ai eu un communiqué de presse de, de Nubia, parce que le Redmi 6S Pro, je l'ai reçu, <rire> bien avant tout le monde, ça fait un moment que je l'ai en plus. Mais, alors, ça fait un moment que je l'ai, hein. mais, euh, mais il est sous embargo pour moi jusqu'au 16 septembre. Voilà, Elle m'a dit, euh, lancement, précommande en Europe le 16 septembre, donc euh, on n'en parle pas avant le 16 septembre. Ce que je respecte totalement, encore une fois, quand on a le, enfin la chance d'avoir des, des gros téléphones comme ça et qu'on a un embargo, on le respecte. Même si je vous ai fait un petit déballage, c'est un 6 euh, version S Pro upgradé. Euh, Alors, tout, tout est bon dans la news, le 888+, Plus jusqu'à 18 Go de RAM, un écran 120 Hz c'est tout. Le seul truc, c'est qu'en fait, il est sorti sous euh, Nubia 4.05 euh, et en fait, euh, ce n'est pas la version définitive pour la version globale. C'est la, ver la, la version définitive pour la version globale, ça sera la 4.07, que je dois mettre à jour et ça ne marche, <rire> marche pas. Elle me dit oui, alors moi, vous voyez, c'est bien la 4.05, vous voyez, c'est marqué ici, là. Voilà. Et euh, apparemment, il y a une 4.07 qui serait la version stable, donc elle m'a de demandé de ne pas faire la review. Tant que j'ai pas la 4.07, puisque cette version là n'est pas stable et n'est pas efficiente, et peut-être même qu'on aura un meilleur en tout tout, et chose comme ça, et voilà. Donc il faut que j'attende d'avoir la 4.07 pour pouvoir attaquer la review. Donc là, j'ai mis mon, mon Google Play Store, j'avais commencé à installer ma vie dedans <rire> en me disant oh, ça sera mon téléphone à moi, et en fait, non, quand tu fais la mise à jour en 4.07, tu es obligé de, de re, réinitialiser le dossier apparemment entre la, entre la 5 et la 7. Voilà, bon après, moi j'ai les services Google, tout je sais pas, je vais voir avec elle, mais euh, tout est bon dans la news, le téléphone il est vraiment bien très ciblé gaming on a déjà un petit peu les prix notamment en chine où moi j'ai la version 12 plus 128 qui vaut quand même 681 dollars donc pour vous ça fait un minimum de 699 euros hein, on est bien d'accord très ciblé gaming alors le problème c'est que je joue pas assez mais au niveau des photos vidéo il est vraiment bien et euh, voilà donc encore une fois euh, je suis obligé d'attendre la 4.07 parce qu'elle m'a dit c'est avec celle là qu'il sortira en version euh, internationale, et donc la review doit être faite avec la dernière version, et non pas la 4.5, qui d'après eux n'est pas la meilleure version. C'est la version de lancement certainement pour la Chine. En Chine, certainement, ils ont la même version, mais sans les services Google, sans rien. Ça n'a pas exactement la même. Bon, on parlera des reviews à venir. La vidéo du, de l'enceinte Sony SRS RA3000... C'était l'occasion enfin de mettre la vidéo puisque ce, le revendeur qui nous l'avait envoyé nous avait un peu lâché en disant « Ouais, ça attendra septembre, il y a la rentrée des classes. » À l'été, c'est pas la peine, les gens achètent pas. Et début septembre, et il dit « De toute façon, les gens achètent pas, il y a la rentrée des classes, les cahiers et tout. » Donc, euh, c'est un peu compliqué. Donc, on l'a mis là parce qu'on avait une opération « Sponso » à mettre dessus. Euh, la vidéo a plutôt bien marché, ça permet de rentrer tout doucement dans de la marque. Euh, on a du Sony, On a le... la semaine prochaine on aura la Belkin, là on a du Nubia, on a bon, le Realme, peut-être, euh... on est quand même un peu dans le chinois, mais voilà. On... ça commence un petit peu tout doucement à se mettre en place, c'est plutôt une bonne nouvelle. On parlera également du Realme 8S une version sport. Alors, en fait, vous prenez le Realme 8, vous lui mettez le nouveau Dimensity 810. Oui, on n'est plus sur du Dimensity 800. On est sur du Dimensity 810. Donc, une version un petit peu intermédiaire entre, bah, entre le 8... Et, et le 8 Pro avec hein, une version 8S Alors, Encore une fois, c'est fait pour l'Inde dans un premier temps Est-ce que ce téléphone-là arrivera en Europe sous ce nom-là ou sous un autre nom Là, malheureusement, on ne sait pas Après, bon, bah, le téléphone, euh, il n'a rien d'exceptionnel hein. Un écran d'emprunt digital placé sur le côté euh, Un écran 6,5 pouces en HD Non, Full HD+, la découpe en haut euh, Le 810, voilà, à part que... <rire> oui, c'est juste un upgrade euh, Au lieu d'avoir le Snapdragon 800, il y a le 810 voilà. Et ils l'ont appelé euh, 8S donc c'est pour ça que ce téléphone là peut-être ne, ne restera qu'en Inde et ne se trouvera pas sur Internet ou alors ils le déclineront sous une autre version On voilà oh on a aussi les 810 et ça va s'appeler 8 Pro Prime GT ⁇ quoi. Voilà. Bon on parlera également, News Suivante, le test du... Alors il s'appelle plus F150. <rire> r 22 puisque avant il s'appelait au début f-150 puis après ils sont vite rendu compte que au niveau du référencement c'était une catastrophe puisque le référencement google est complètement cannibalisé par le ford f-150 qui est euh, le ford puis le 4 4 pick up de chez ford euh, ultime et incroyable donc leur référencement a été complètement défoncé à cause de ça donc le premier euh, il s'appelait 2021 le b 2021 21 donc après ils ont mis f-150 ils l'ont vite renommé b 2021 21 puisqu'ils sont dit ah mais en fait fait, on est bête parce que F150 bah, c'est la marque mais les modèles après comme on fait en euh, mettant met, met le 1, le 2, le 3 donc ils sont dit on va appeler le F150 ok ça c'est la marque et B2021 ça sera notre premier modèle et après ils sont dit le deuxième qu'on appeler on va l'appeler R2022 <rire> <Putain>, la vache. <rire> je sais pas si ils vont me sortir un téléphone par mais alors voilà. Et après ils sont rendus compte que bah, F150 au niveau de c'est une catastrophe donc ils se sont dit on va appeler ça la marque III F150. Au début je pensais que c'était une erreur de fiche. <rire> c'est pas, pas une erreur de fiche, c'est le nom de la marque. La marque s'appelle triple I-F-150. Alors, c'est une bonne et une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose puisque ce nom est complètement atomique. I-F-150. C'est quoi C'est un i f hit Un 3-I-F-150. Je ne sais pas, pas comment on va prononcer. Un 3 i 150 Un i, I, I, I f 150 <rire> Oui, ouais, avec un rire un peu euh, sardonique. <rire> Comme dans le <bien> Jazz Monde. <rire> voilà. Bon, <rire> c'était facile <pas> là. <rire> Ça, c'est les balles en argent. Euh. Triple IF150. Alors, c'est une mauvaise chose parce que le nom, il est ridicule. Comment tu peux appeler un téléphone Triple IF150 R2022 et les mecs, ils travaillent chez Sony ou quoi? Euh, et en même temps, bah, pour le référencement, ça n'existe pas. Et c'est vrai que quand tu tapes triple I F150, là tout de suite, bim, badaboum, tu tombes sur eux, sur leurs produits, sur leur site et tout. Donc voilà, il y a beaucoup moins de personnes qui ont pris le truc. Mais voilà. ça part d'une idée complètement bête. Et les mecs, ils essaient un peu de rattraper le dossier. Bon, le triple EI... I f 150 a quand même un écran de 6,78 pouces en... à 90 Hz. Donc cet écran, il est quand même juste énorme, incroyable. Un Helio g 95 trop bien. 64 millions de pixels avec EIS, très bonne stabilisation. 20 millions de pixels avec vision de nuit à infrarouge, trop bien. Euh... C'est vraiment une bête de concours, hein, ce téléphone-là. Autant quand je l'ai reçu, en plus je me suis fait payer pour faire la vidéo, je me suis... Le nouveau F-150, ça va être la même merde que les autres. Rien de... Et en fait, non, ils ont tout mis bien, tout mis mieux. Le téléphone, il est vraiment pas cher et euh... un beau bébé. Un beau bébé à 200 balles en plus, donc euh, 200 dollars. Donc 200 euros TTC pour vous, à peu près, environ. Mais un très, très beau téléphone. Pour tous ceux qui aiment un téléphone un peu de chantier, un peu résistant, euh... moi, je trouve que vraiment, il est, il est atomique. Quoi. Après, voilà, il faut, faut aimer ce genre de téléphone-là. On parlera également du design du Realme Pad. Alors le Redmi Pad qui sera officiellement lancé en Inde le 9 septembre, donc après-demain, a commencé déjà, il est déjà sur les fiches de pré-vente un petit peu ou de réservation en Inde, donc forcément on a directement le design, alors même s'ils mettent juste une photo euh, pour pas qu'on le voit, pour pas qu'on sache qu'il y a dedans, mais avec quelques détails pour que les gens euh, suscitent un petit peu l'envie ou au moins l'achat. Donc on sait déjà à peu près à quoi il va ressembler. Alors hein, comme ça, brut pour point, on a vraiment l'impression que ça va être encore un, un iPad Pro euh, avec marqué REALME dessus, hein, le Form Factor euh, plaît beaucoup. Il ne va pas être excessivement cher hein, parce qu'on sent qu'on n'a pas une bête, de, une bête de course là au niveau de la technique. mais à voir, à voir encore une fois ce que va être là. Alors il y aura certainement trois modèles, une version light, une version normale et peut-être une version pro, ou même une master edition. On verra ça plus tard. Voilà. Encore une fois, ça se passe après-demain, on en parlera vendredi pour savoir un peu ce que propose cette tablette. Dimanche, on s'est également retrouvé en live, puisque mercredi, je devais avoir live Aliexpress. Et bien non, le live Aliexpress n'est reporté à jeudi. <rire> on en parlera juste après. Donc, je vous ai fait la, la Candy Sandbox ce dimanche. Donc, mercredi prochain, ça sera euh, euh, comment les marques euh, manipulent les influenceurs YouTube ou les youtubeurs, je vais faire un petit bien putaclic et je expliquerai toutes les techniques qu'ils ont mis en place en fait pour euh, bah pour, pour euh, manipuler, enfin c'est même pas influencer les influenceurs, c'est manipuler, là c'est vraiment, et vous allez voir que ça a énormément de sens, et même vous vous allez être, je vais pas dire choqué, mais vous allez dire, ah putain, ils font ça, c'est pour ça, c'est pour ça que des fois quand tu vas, c'est pour ça que tu comprendras maintenant pourquoi certaines reviews et déballages sont complètement chelous, ben, voilà, c'est à cause des marques. J'expliquerai ça, c'est très très intéressant. J'ai pris tous les points comme ça, j'ai pris une vidéo en anglais, j'ai traduit, j'ai rajouté un peu ma sauce. Donc, dimanche, j'ai fait l'ouverture de la Candy Box, la, la, la box d'ici Japon, il vous propose pour 27 euros, 15, friandises ou bonbons japonais, et puis voilà, tous les mois, tu peux prendre un abonnement, tu peux acheter un mois, trois mois, six mois, un an, moi j'ai pris trois mois, et après, c'est un renouvellement automatique, bien évidemment, donc euh, prélèvement par carte bleue, tout ce qui va bien, donc j'ai pris une box, parce que je me suis dit, ah, oh, les bonbons japonais, ça pourrait être sympa, voilà, moi, que j'aime bien l'Asie aussi, puis découvrir un peu, ça permet de soutenir un peu son aventure, soutenir une mission euh, voilà, lui aussi, je regarde sa chaîne, et je me suis dit, voilà, des bonbons japonais, ça peut être sympa, puis ça fera une vidéo et, euh, et ben c'est une déception euh, un peu atomique. alors on en a parlé alors le problème c'est que c'est que des euh, c'est un business quoi. c'est devenu un business et euh, voilà pour mettre 15 produits japonais en fonction des coûts de transport de la marge qu'il doit faire et de ce qu'il met dedans ben on se retrouve avec 15 produits chimiques euh, Mais c'est vrai que Jean il est venu à la maison hier puis je, il était à la boîte était sur la table il dit ah t'as reçu des trucs ouais, de Japon et tout si Japon bien fais voir il ouvre la boîte puis il me dit mais mais c'est que de la merde <rire> Je dis non, mais non, c'est pas. C'est des trucs japonais. Mais il me dit, mais c'est de la merde, mais écrit en japonais. <rire> c'est de la merde, mais l'emballage, il est japonais. Je dis oui, mais tu comprends, il y avait. Regarde les chips là, c'est. Il me dit non mais les chips c'est de la merde. Il me dit, même les lots qu'on trouve, nous, dans le marché, elles sont elles sont meilleures, quoi. Je dis oui, mais voilà, euh, c'est. oui, c'est euh, 15 produits de merde. Après. Euh... Et là, c'est assez intéressant, c'est de savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent ça Comment eux Qu'est-ce qu'ils attendent de ça Est-ce qu'ils en sont contents ou est-ce qu'il y a un réel problème dans la boxe Ou les gens, ils se font un peu, je ne pas dire, niquer comme moi, mais ils achètent, ils sont mais déçus, mais à mort, parce que... Bah, on a tendance un peu... Tu sais, c'est comme si chez vous, en Europe, tu commandes des trucs en Allemagne, tu dis les Allemands, la rigueur allemande, tu vois, c'est super, voilà, les Allemands, ils sont comme ça, et tout, euh, truc donc tu t'attends à un truc un peu, et on te retrouve qu'avec, euh, je veux dire, des équivalents de Haribo chimiques, dans un sachet, encore, les Haribo, enfin je trouve que c'est bon, quoi, ça a un, un goût sympa, là, il n'y y avait pas grand-chose de bon, quoi, à part les Mentos, <rire> au Litchi, mais euh, mais voilà, donc, euh, grosse option et après, à savoir, c'est est-ce que, bah... À force, ça va s'essouffler parce que tous les gens vont être déçus comme moi. Ou est-ce que des gens en trouvent complètement leur bonheur parce que ça vient du Japon et que c'est trop sympa et que c'est aussi un moyen de soutenir son aventure ICI Japon et que, bah, on dit oui, bon, on paye ça un peu cher. Les bonbons, c'est de la merde, la moitié, c'est pas à la poubelle. Mais ça soutient l'aventure. et Au lieu de lui faire un tipi, lui envoyer le truc, autant acheter une box et avoir quelque chose en échange. Donc dans ce cas-là, euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, c'était un peu. Après, bon, dans la vidéo, j'ai été relativement fair play, euh, ce qui est un peu le but. La vidéo elle marche bien quand même déjà. Et mais euh, bah, et voilà. Mais lui, il était un peu moins. un peu moins. Euh, comment dire ouais. Voilà, bon, et, voilà, le but, c'est pas d'aller au Clash, encore une fois, de faire un titre, euh, ouais, Candice Unbox, septembre, la grosse arnaque, enfin voilà, euh, non, le but, c'est de tester, après moi, ça me plaît pas, encore une fois, je suis peut-être convaincu, ça se trouve, il y a plein de gens qui vont m'écrire, en me disant, mais moi, j'adore ça, je suis très content, euh, je changerai pour rien au monde, c'est génial, euh, mes gamins adorent, euh, donc voilà, donc après, euh, tout, le monde, tout le monde est content, euh, il en faut, euh, encore une fois, pour tout le monde. Bon, on parlera bien du live Realme, J'étais Master Edition. Alors, un live AliExpress qui devait... Alors, au début, il devait dire que le téléphone, je vais l'avoir au mois d'août. Après, je ne l'ai pas eu. Je les ai envoyés chier. Ils m'ont énervé. Là, ça fait deux fois qu'on doit avoir un téléphone en exclu qu'on n'a pas. Même le numéro 1 du produit chinois, j'ai cherché, lui-même, il l'a chercher, lui -même lui a eu. <rire> un avis exprès, je crois. Et j'ai dit, voilà, nous, on l'a pas eu. Fait chier, on devait l'avoir en premier, faire un live. On ne l'a pas eu, le truc, il arrive un mois après. Donc, on devait juste avoir une review. puis après il me dit, non, oh, non, mais en fait, il faut faire un live. Parce que, voilà, la marque veut aussi un live. Bon, bah faisons un live. De toute façon, c'est eux qui payent. Hein. Maintenant, maintenant c'est facturé par, par vidéo, par live. Ils payent, parce qu'il n'y aura même plus de forfait, rien. Parce que c'est insupportable. Et euh, elle me dit, voilà, alors le live, quel je dis, bah mercredi, absolument, c'est les lives le mercredi, comme ça je prends un peu mon rythme. Ah ouais, très bien et tout. Puis hier, elle me dit, ah, en fait, c'est vraiment, c'est jeudi. Jeudi le live. J'ai la review jeudi. Le live, la review, pff, tout jeudi. Je sais, voilà, laisse tomber. J'ai dit, bon, ok, c'est pas grave, ouais, ok, j'ai ok, c'est bon, alors on en finit. On fait le dernier produit avec eux, je pense qu'après. Ça va être difficile euh, qu'il me propose un produit qui arrive à me séduire. Et elle me dit, mais surtout, euh, voilà, on a un code promo de 30 euros. C'est-à-dire que le téléphone sera livré d'Espagne. Donc, déjà, TTC pour vous. Il sera à 199 euros d'Espagne. D'accord Avec un coupon AliExpress exclusif de 30 euros. Donc, oui, le. <rire> vrai, oui, oui. Euh, non, c'est 299. Ouais, c'est ça. Ça fera 269 euros. C'est bien ça, tu vois 269. Euh... 30 euros, voilà, ok, oh, c'est bon, 269 euros, 269 euros livrés depuis l'Espagne, et à 269 euros, c'est un très très bon téléphone, je suis allé faire les vidéos hier, pour oh, la stabilisation de psychopathe, photo, stabilisation avant-arrière, caméra arrière, il y a deux modes de stabilisation, le normal et le max, vous allez être sur le cul, le, le téléphone est vraiment très très bien, très très intéressant, pour 269 euros de PTC, encore une fois, livré depuis l'Espagne, donc il y aura un live. Hier, elle me propose un titre, elle me dit Realme GTR Edition, et elle me met euh, What Premiere. Donc c'est exclusivité. J'ai dit, ben non, j'écris, ben, on n'est pas en exclusivité, là, tout le monde a fait la vidéo, je suis le dernier à la voir, presque. Il n'y a pas d'exclusivité, machin. Les gens, ils vont me défoncer, après, je dis, voilà, on va mettre le vrai master bon plan parce que pour 269 euros, c'est un très très bon téléphone 5G et les photos, la vidéo euh, Il n'est pas tout parfait encore une fois Pas de micro SD, une batterie 4300 mAh On verra ça dans la review de jeudi Mais voilà Et après, bon, je pense qu'on aura un peu fini avec eux Je ne pense pas qu'on ait d'autres produits euh, Avec AliExpress Ou alors, bah, s'ils me proposent vraiment un truc bien, je prendrai. Mais à eux de se bouger. Mais c'est pour ça que je pense que là, ils m'ont dit, oh, vous payez juste le live, on n'en parle plus. Et il restait une review à faire, on peut payer juste le live et voilà. <rire> à mon avis, après, ils vont lâcher un peu le morceau et ils ont bien raison parce que... Non pas parce que je suis un connard si des fois, un peu moins en ce moment, mais euh, voilà, il faut trouver des produits qui soient sympas. Donc, prochaine review, euh, le Remy GT Master Edition, évidemment, les écouteurs l'arc hein, le micro sans fil l'arc L150. Oh alors là, alors là, si vous faites un peu d'audio, vidéo, de vlog, d'interview, ce produit-là, il est génial. Mais vraiment génial. Euh, on a un prix euh, d'enfer. Le boîtier, la synchro, le boîtier de recharge autonome et tout. Les micros, cavalier haut de gamme, le petit récepteur et tout. D'ailleurs, à la vidéo, je l'ai envoyé à me dire très bien, parfait, c'est ce qu'il voulait. Un très très bon produit. Donc il y aura le Nubia Red Magic 6S normalement pour le 16. Euh, le Cubo Max 3, il est on the way. J'attends deux produits de DHL aujourd'hui, donc vous les verrez bien avant sur mon Instagram. Euh, le Power Vision S1, bon là, il est toujours en Chine. Euh, je ne sais pas ce qu'ils font, à mon avis. Euh, je ne l'aurai pas souvent. Euh, je vous ferai la montre euh, Pagani. Ça sera certainement la vidéo de samedi. Je ferai la montre Pagani, puisque j'ai euh, un placement de produits à faire dedans pour, pour filmer un, euh, non, Filmora, c'est fait. Non, c'est... Euh, bah, c'est... Vieille <rire> Piquet. je le ferai dans la montre, parce que la vidéo va plutôt bien marcher. Euh, ça, c'est bon. Dimanche, dimanche, il y aura une offre pour euh, IVC VPN. IVC VPN va faire une offre à 1$ par mois. Ah, putain, 1$ par mois, là, ça commence à être pas mal. dollar par mois, euh, tu payes sur 5 ans. 60$ dollars 5 ans, quoi. Voilà, donc ils m'ont demandé de faire une vidéo. Euh, je la ferai fin de semaine, elle tombera dimanche. Là, c'est une vraie vidéo complète et tout. Euh... Ce qui sont chiants au début c'est deux par mois, après c'est une de temps en temps. Euh, ouais, eux aussi, tu sais, ils disent ouais, vous augmentez vos prix. Vois, mais euh, à la base on fait un truc, ils demandent un prix d'enfer, faire deux vidéos par mois, le mec on le voit une fois, et c'est le mardi pour le samedi. quoi. C'est mardi, il faut ah, mais il faut la vidéo dimanche, hein, ce week-end <rire> donc, donc bah c'est la vie, hein, c'est la vie, sinon on fait pas, c'est chiant. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je vais dire Voilà. Donc ça c'est pour les vidéos un peu venir. Et j'ai deux robots aspirateurs, un avec une marque un peu russe là. C'est bon, on l'a payé cette nuit, euh, la vidéo, j'attends les liens. J'ai un autre, j'ai le Dream D9 Max aussi. Je vais avoir un autre Dreamy aussi avec euh, qui fait le lavage et tout. Il y a pas mal de petits produits sympas hein, qui arrivent malgré tout. Bon, on parlera évidemment de mon Instagram. Pique et pique et collégrammes, bourre la madame si t'en as une, bien évidemment. Bon, euh, Instagram, mon pseudo, c'est Greg le Geek, bien évidemment, euh, on trouvera les vidéos. Hier, les photos de la montre, alors la montre, vous avez vu, très jolie montre, hein, encore une fois, la Pagani, euh, design et tout, une montre à quartz, que, alors j'ai pas reçu encore un truc pour ouvrir la montre, là, j'ai commandé chez deux mecs sur l'Azada, la les deux mecs ont dit « Ah, ça part, on a le numéro de tracking », mais ça part pas, <rire> ça part pas, Il débloque, il bloque la commande en mettant un numéro de tracking, mais la commande, elle, elle est pas partie. Donc hier, je suis allé voir mon horloger préféré, je lui écoute, tu peux me l'ouvrir Il me dit, pourquoi Juste pour voir la pile. Ah bon Il me dit, bon, il est ouvert. J'ai fais une photo et là, on voit bien le mécanisme dedans. Ça permettra de faire des recherches sur Internet, de savoir ce que c'est, c'est bien. Toujours le test du verre avec mon détecteur de verre saphir. Voilà, pour savoir si c'est la qualité ou pas, et la montre Pagani Sport Design, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Bien évidemment, euh, très très bellement. Pas la, la meilleure des meilleures. La meilleure des meilleures, c'est l'autre. Hein. Oh, celle qui ressemble à la, à la Daytona, là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bien. IGTV, j'ai un peu mis en stand-by. Euh, j'ai pas trop le temps, l'envie en ce moment, là. Euh, ça reprendra. Il y a ce vrai qu'hier, je vais boire un café. Euh, je me suis dit, j'aurais pu faire une petite vidéo vite fait d'une minute pour faire voir un peu la vue et le café, mais pas, j'ai pas eu le temps. Allez, films et séries télé, par ordre chronologique et par ordre de préférence, j'ai regardé sur Netflix SAS, Rise of the Black Show, oh Swan, oh, le signe noir. Bon, ça a l'air truc d'action, il euh, y a un critiqueur d'internet, il a dit, "Oh, c'est pas mal et tout. C'est de la merde en barre, je vous cache pas, c'est de la merde en bas. Il hein, y a un peu d'action, d'accord, mais c'est nul. Heureusement, ça se passe entre l'Angleterre et la France, donc il y a de l'euro-tunnel et tout. Mais euh, l'histoire, elle est... Voilà, il y a de l'action, il y a de l'action, mais l'histoire elle est bidon. C'est vraiment un téléfilm qu'on pourrait voir sur internet. Il y a un peu d'explosion, il y a un peu de l'action, mais tu sais, genre l'autre sont en plein kidnapping au-dessus du train. L'autre il dit, tu sais, euh, je suis comme ça <rire> avec une gamine qu'ils ont décidé de sauver. Je sais pas pourquoi, parce que déjà les vilaines, elle n'a vilaine. <rire> aucun intérêt cette gamine. Pourquoi tout le monde se bat pour cette pauvre gamine là L'autre il dit, tu vois, en fait, je suis amoureux, je vais la demander en mariage. et L'autre il lui sort la bague. C'est ils sont en plein, <rire> en plein de prise d'otage, ils sont au-dessus du train en train de s'échapper. Il regarde, j'ai acheté une bague, on va se marier. <rire> Qu'est-ce que c'est évident Oh là là, voilà. Bon, il bon, y avait un peu d'action et tout, mais c'était quand même relativement mauvais et, et jusqu'au bout. Hein. C'est vraiment, tu sais, tu dis putain dès le début, tu dis c'est un peu mauvais quand même, malgré tout l'autre, les films avec le téléphone et tout. Enfin bon, tu c'est quand même mauvais. Après milieu, c'est mauvais. La fin, c'est mauvais. La fin de la fin, peut-être ils vont nous mettre un petit flic. Et de la fin de la fin de la fin, c'est mauvais, mais jusqu'au bout, <rire> c'est nul. Tout le long. C'est-à-dire que si tu trouves dès le début que c'est nul, dis-toi que c'est comme ça pendant tout l'épisode. Si dès le début, tu dis ⁇ Ah ça va, bah, ça va être comme ça jusqu'à la fin. <rire> ⁇ Donc euh, je ne vous le conseillerais sans plus. J'ai enfin trouvé les épisodes de What If Alors je les ai trouvés en anglais euh, sur un site, euh, c'est Torrent... Pas Torrent Funk, ouais Torrent Funk, je crois. Il y a les épisodes en anglais, puis je me suis dit ⁇ Ah tant pis, j'arrête en anglais ⁇ Et autant euh, en anglais, quand je mets sur ma télé, il y a tous les sous-titres. Donc il y a les sous-titres français, anglais, américain, japonais, chinois, hein, tout... Tous les sous-titres de tous les... Il y a... Je sais pas combien... Il y a 18, 18 langues. Donc du coup j'ai regardé l'épisode. Je me dis, bah, tiens, tout comptait. J'étais prêt à le regarder en anglais, euh, anglais. Après anglais sous-titré anglais, ça aurait été un plus. Mais là, directement le fichier est anglais sous-titré français. Donc euh, j'étais bien content. J'ai regardé le troisième épisode. C'était pas mal avec Loki. Bon, c'est toujours du what if. Hein, C'est-à-dire que si, ça se passait un peu différemment. Euh, j'ai le 4 pour du coup à regarder. Et demain, il y aura le 5. Donc euh, c'est bien. Je suis un peu en avance. Bon, le film de la semaine que je vous conseillerais vachement de réaliser s'appelle The Father. Et euh, je me demande si ce n'est pas un film français, hein, parce qu'il y a beaucoup au casting, il me semble, hein, que c'est des réalisateurs, c'était français, qu'ils ont réussi à avoir Anthony Hopkins. Euh, Cannibal, Hannibal le cannibale. Euh, alors, au début, alors, soit, soit vous ne regardez pas un peu le Au début, j'avais regardé que la bande-annonce. Et tu te demandes s'ils si, euh, en veulent à son argent et ils le manipulent, ils veulent le rendre fou, ou s'il est en train de devenir fou. Et après, quand tu lis le Hypnosis, c'est vraiment... Euh, on est plutôt dans le cas où, voilà, il y a Elisabeth et que c'est comme ça. Mais c'est de son point de vue. C'est-à-dire qu'on voit le monde à travers ses yeux. Et il oublie, les choses changent. Il est en train de chercher sa montre. Le film, il est, il est génial. Franchement, le film, il est génial. Euh, dès le début, c'est super prenant. Euh, quand ça se met un peu dans le concepto et jusqu'à la fin, le film il est bien, il est prenant et puis après le fait qu'il y ait Anthony Hopkins c'est vraiment la cerise sur le gâteau puisque l'acteur il est incroyable il joue tellement bien, en plus il joue bien les papis parce que c'en est vraiment un mais euh, ce film il est vraiment bien, en mode, en mode émotion la fin, ah, jusqu'à la fin et tout, vous allez... Euh... C'est trop bien, c'est trop bien. Il veut faire couronne, il fait non, ah oui. <rire> J'aime bien comme il fait, ah oui, oui, ah oui, oui, mais, mais euh, non, c'est vraiment, euh, vraiment très sympa. Je vous invite à regarder, il y a des bons rebondissements et tout. Euh, vous allez kiffer parce que c'est à travers son, son regard et euh, c'est vraiment bien. Voilà. Et enfin, ce week-end, il y avait l'Ultimate Fighting le 5 septembre. Euh, la carte était pas mal. Bon, lui, euh, j'ai pas trop kiffé, là, parce que il euh, y en a un, moment, euh, on sent qu'il y en a un qui voulait faire du mal, quand même, hein. On voit, dès le début, on voit que le mec, quand tu regardes un peu de les combats, tu vois que le mec, dès le début, il veut faire du mal et il y arrive. Pas bien. Il y a un blondinet, aussi, là, que tu vois arriver, tu dis « Non, c'est quoi, cette coupe à la con T'as envie de te foutre de sa gueule, quand même, hein. Tu dis euh, « Le mec, il a l'air un peu loufoque, il a une coupe de cheveux un peu à la con, et euh, tu aurais tendance à, à le vanner un peu. » Bah, ne le vannez pas, hein. vous allez voir comment <rire> vous allez voir le mec sur le ring, euh... autant il a une coupe un peu comme ça à la Calimero, il a l'air un peu chelou, autant c'est le retour du blond aux yeux bleus hein, quand même, mais euh... quand vous allez voir ce que le mec il envoie sur le ring, euh... <rire> pas mal, pas mal, pas mal, un beau combat hein. jusqu'à la fin, jusqu'à la carte et tout, euh... pas mal, Voilà, un beau, un beau Ultimate Fighting si vous aimez un peu le truc de combat, je vous inviterai à les regarder bien évidemment.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 Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral Restez ouverts Prochain rendez-vous, vendredi Donc on se retrouve pas en live, mercredi soir Parce que j'ai fait le live dimanche en prenant de l'avance Alors que j'aurais pu, mais bon, deux live d'affilée à 23h minuit Pour moi, ça fait un peu relou Donc prochain euh, live, jeudi soir Sur AliExpress Et vendredi matin, l'émission Oh, elle va être dure, l'émission du vendredi matin <rire> Allez, je vous remercie de passer euh, Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral pouce en l'air euh, Petit commentaire pour dire commentaire par exemple. Forcément, je vous kiffe. Euh, et puis, bah, si vous voulez Tipeee, tant mieux. Ah, écoute, on peut toujours passer par Tipeee, hein. <rire> moi, moi j'ai rien à leur reprocher. <rire> Allez, bonne journée à tous. Bye, bye.